g <laughs> Bah va bah, pas sur ton oui. clavier Alors on okay. est 18 sur la map D'accord oh Oui, ok. C'est pas une très okay. grande map parce que t'as les déplacements de 16 Tu sais donc tu cours pas En plus de ça tu vas pas trouver beaucoup d'armes Tu vas en trouver mais c'est rare c'est dans des caisses en général que tu peux casser En frappant dedans mais sinon tu vas trouver du cash Avec le cash tu as le même système de monnaie Que dans le jeu donc tu peux acheter en appuyant okay. sur ta touche d'achat Mais quand t'achètes ça vient pas instantanément Il Y'a un drone qui va venir te livrer euh, Ensuite okay. t'as une tablette euh, Quand t'appuies sur table qui t'informe de la map Et dans chaque... Re... c'est des quoi C'est des Ouais c'est des hexagones. Dans chaque hexagone euh, jaune, y a... ça veut dire qu'il y a forcément un joueur dedans. Et voilà, c'est à peu près tout. Hein. Ok. Voilà. Oh, a... Let's go euh, Ah oui, il y a des otages aussi, tu peux les ramener, les extraire. Oh. Yes, j'ai une Mac 10 moi. Et il y a très peu de munitions mec. Là. <rire> je me fais tirer dessus, je me fais tirer dessus. Je suis mort. La première game déjà supprimée. <rire> ah je suis en train de le follow avec ma hache là. Hein. Tu peux l'acheter, clic droit, reste enfoncé. Oh Donc il y a aussi des tourelles sur la map Magic et elles te tirent automatiquement dessus mais quand tu les casses ça donne des munitions et vu que les munitions sont hyper rares Oh, oh Bien joué Oh my god Il oh, est le chaud gars, Le gars par contre quand il explose c'est genre... Euh, ouais les est partout Eh <rire> <rire> <rire> hey, mais il se gave Fightox, il va nous faire un top hein. En regardant Fightox là j'ai l'impression que c'est facile hein Tiens ça sonne chez moi Ça doit être la pute que j'ai commandée il y a une heure <rire> Là, y'avait un mec à gauche! Oh, il t'a mis une sale tête! Oh, ça aurait été trop drôle! Mais t'es un grand fou! Mais. Ah bah là, ouais. Tu tires comme un malade! Moi, bah bah tiens... oui, faut le tuer! Je tire vraiment une balle par une balle ouais, dans ce mode de jeu! Troisième place. Il lui balles la pipe! C'est cher! Je me suis pris une tête! Il est où? Il est où? <rire> il est dans la maison! Il est là! Non, Magic! Mais non, mais t'es un. C'est un casse Oh, comment il lag! Oh. C'est eux qui, qui lag là! un casseuse Il a un pompe, il a mis tout à côté Il a pas mis une balle Oh le Cassos, putain je suis... Je tiens à ah, vous ouais, dire que je jongle mais je joue mais, mais Kinder. C'était aussi. Moi j'ai mis à la poubelle mais je jouais Kinder. Non je l'ai gardé, c'était trop bien. J'ai le père Noël et le, le pingouin. Ah moi j'ai le père Noël, ah, j'ai mis à la poubelle. Ouais, en haut à droite. droite. Là. Ah bah c'est cool en tout cas, je clique, euh, je clique proprement. Hein. Quel <rire> connard <rire> Il est complètement con. J'ai un otage. C'est quoi je le prends Dans tous les sens du terme C'est ça, c'est beau Lourd en tout cas Les yes. gars, les gars il y a un truc J'ai un Five Seven T'es bientôt vers nous Magic Absolument pas j'ai pas bougé Y'a mon drone qui arrive Oh non la zone Mais y'a une tourelle qui te tire dessus FayTok Enfin plus maintenant, mais j'ai rien en fait Et Genre le seul truc où il y avoir des choses Bah oui on va se déplacer, on va aller ailleurs J'ai déjà barré moi Ah d'accord c'est cool, on est... Alors, en tout cas j'adore cette équipe hein. Ah oui d'accord donc la bombe, si vous, vous faites péter une bombe sachez que ça pète de très loin Il Y'a des mecs qui arrivent vers toi Attends-moi, attends-moi, attends-moi Il y a, en a un... attends -moi, attends -moi. il n'y va pas Il Tu l'as tué Magic Incroyable, il y en a un deuxième, euh, soigne-toi ils, ils, ils sont là, ils sont là, ils sont là Ils sont descendus je crois Oh je pense qu'ils sont dans la grotte Je vais oui, dans la grotte J'en ai un là Je l'ai eu, ok nice les gars, ça fait quoi si on tire sur les drones euh, si on tire sur les drones, tu peux voler les affaires des autres, apparemment Gulen il a dit, mais je suis pas sûr. Y'a un gars là, je le fais quoi Viens, rejoins-nous, rejoins-nous vite Oh l'enculé, il m'a mis... Ah, Ok, bien, tant putain. pis, tant pis. Il est juste à côté de vous, hein. Yes. Ah bah, ça, ça c'est moi. Là Mais t'as trouvé que ça, quoi Mais wesh, c'est dur Wow Mais attends, euh, c'est pas que des... Ah oui, d'accord. C'était mieux, c'était mieux. La prochaine, c'est un top, hein, moi, je pense. Magic, appui. Si tu fais pas, bah t'es viré de la team. <rire> de la team, de l'univers. On t'envoie sur Mars tout seul, sans ah là, moyen de survie. Bon bah, Magic, euh... Ah, ah t'as de la chance, hein, parce que Mars, ah là... ça, il t'attendait là. Mars n'était qu'à deux doigts. Non, c'est Twix ah. où il y a deux doigts dedans. Et d'autres choses où il y a deux doigts aussi. <rire> J'allais dire un truc tellement salace que j'ai décidé de pas le dire. Eh, hey. hey. eh On est drôle. J'allais dire, c'est quand tu lui mets dans le cul que tes deux doigts ressemblent à des Twix. Avoue que c'est drôle quand même Ouais C'est très beau là, quand même Désolé Gilbert je t'aimais bien mais Ta ta Oh y'a un bidon d'essence qui vole là bas Est-ce que... Oh bah je vais essayer de tirer dessus en étant dessus là Ah bah je suis mort instant <rire> je t'ai vu Ouais je sais pas Non mais y'a un mec là C'est peut-être moi Non okay. Viens là toi Qu'est-ce que tu fais Sur mon terrain Sur mon terre-terre gros Mais je vais le tabasser on va pas faire connaissance très longtemps. Et eh bah, ben, je suis mort! C'est pas trop stylé si on pouvait avoir des. Mais c'est un ennemi, tu sais, devant. Ouais, ouais, je sais, mais là, clairement, euh, quand t'es mort. Euh... Prends le au point, le point! Que mais c'est quoi ce truc qui explose? C'est des grenades. Merde, Regarde, Ah, ouais, de... c'est le C4 en fait, c'est le C4. On a dit, on arrêtait pas de jouer tant qu'on faisait pas un top 1. Moi, si je dois pas fêter mon anniversaire ce soir, euh, c'est pas grave. Hein. Tu fais. Hey, maman, papa, j'ai pas fait ton pain! Putain, tu m'as fait peur, ça culé, j'ai regardé maman pour voir quel jour on était. Pour tous ceux qui regardent la vidéo, euh, mon anniversaire il est passé depuis deux semaines à peu près. Gros, j'ai eu peur là, hein! Tu sais que mon M est gros! Mais <rire> t'as l'attardé, c'est pas possible, il a... J'ai un Glock. <rire> tu fais quoi? Tu fais Alexandrie, Alexandra? <rire> <rire> <rire> On aurait dit un nouveau né qui rigole J'ai rien, j'ai... si j'ai le son <rire> Moi aussi euh... Ah si attends Moi j'ai yes, le seringue C'est toujours moi qui ai pas de stuff, ça me vénère C'est vrai qu'elle dit comme ça Je me rends compte vraiment de ta condition en tant qu'humain Il me pète les couilles <rire> ouais, Y'a mais... un mec là-bas tout au fond Il tire sur l'otage Il est con Il est trop con <rire> Oh je le vois, je le vois est-ce que je m'y tire dessus Non, non, non, ils, sont, ils ont l'air armés. Trop loin, il est trop loin, il est trop loin. Le mec, il a tiré sur l'otage. Il y a un mec là, ah non, c'est un otage. Mais là, il y a un... Ils autre. ont tiré dessus Il y a une tourelle là-bas par contre. Ah putain, ouais, elle vient de me... Bah, barre-toi, barre-toi, cours. Oh, y'a un truc d'arme. Vous pouvez me casser la, la boîte, s'il vous plaît, et me la laisser. Phytox, t'as attaqué Magic. T'as été mal C'est vrai, Magic, t'es un peu con quand même, on avait dit qu'on le faisait. Mètre par mètre. Bon, on va, on va essayer de les retrouver, les chicos. Oh, J'ai vu un mec loin. Oh, y a un mec sur le toit aussi Je contourne par là, viens, on contourne par là, Fittok. Il reste que 4 ennemis, mais on a rien fait. A bidon, tire, pas, tire pas dedans, hein. les gars, tirez pas dans les bidons, on meurt. Hein. Il est là, il m'a tiré dessus. Ah, tourelle, tourelle, tourelle Yeah, nice Merde. les gars Ouais, on regarde qui l'a buté juste. Nice, ouais. les gars, j'ai buté un mec. Il y a eu un largage, il y eu un largage à gauche, les gars. Où Où ça, un largage C'est la zone, à gauche, y a des gens dedans par contre. Okay. J'ai bien niveau balle. Euh, attends, non, il est du. Attends, attends, je casse la tourelle. J'ai le droit. Parce que j'ai besoin de balle. Euh, du coup, ils l'ont pris leur largage. Oh et je me suis fait tirer dessus. Moi aussi. C'est où Ils sont où Ils sont Je sais pas, mais je, mais euh, je me mets une seringue. Il, y a, euh, 7 il est mort, il est mort, il est mort. <rire> non, je vais mourir. Il est où l'autre Ah ouais, mais parce que j'ai plus, j'aurais mis 28. Ok, je l'ai eu. Il y a okay, un autre. Waouh Wow. On a gagné? Wow. On Attends, a gagné, là, wow. Faut en refaire, faut en refaire parce que là c'était trop nul. Oh. <rire> j'ai rien contre à oh. ce qui s'est passé. <rire> j'ai fait 3 kills par contre. Bon, vois. ça fait un top 1, mais nous on en veut 2 maintenant. <rire> oui, j'ai tué un mec en tirant sur un bidon très très loin. <rire> il a volé. <rire> il a été propulsé sur le côté. Je la mettrai au montage, vous inquiétez pas, vous verrez. GG <rire> ah Pitoc. Il, il, il a pop comme ça, il a fait coucou. Non. Est il est énorme si tu veux fait. il y a une MP9 bon, Il y a une MP9 si tu veux Magic il y a une MP9 si tu veux C'est horrible <rire> Pardon <rire> Magic il a des pops Vas-y va ramasse va ramasse Non c'est quoi C'est quoi On dirait Magic Eh on aurait dit magic au début mec ah je me suis reconnu dans son gameplay. Eh la société plus tard laisse tomber ce que ça va être ah Ok Google fais l'amour à ma femme yes. <rire> Ok Google fais des enfants yes. <rire> Occupe toi des enfants Google Ok Google, passe le bac, trouve un travail STP <rire> Ok Google inscris moi au pôle emploi Excusez <rire> moi je ne comprends pas il m'a mais... Putain ah. les gens qui regardent la vidéo sur leur téléphone combien de fois ça va activer leur ok Google ah. D'ailleurs ceux qui regardent la vidéo j'ai un truc à vous dire ok Google, okay, Google. <rire> Là ils sont en bas ils amènent un otage Oui il est là U Je mets... Là U Je leur ai je mis, mis mets... des sales têtes hein, quand même <rire> Il y a encore un mec là Les gars Bougez bougez bougez il a mis une grenade il a mis une bombe Non il l'a déjà... Elle a déjà explosé la bombe Ouais, ah, elle a ai posé sur ma gueule. Je l'ai eu. Je... Je, fais je, un un jouer carnage, jouer. je fais un carnage. Je fais un carnage. Il m'a te cut. Non, je l'ai eu celui-là, mais j'ai pas eu l'autre. Putain, dommage. Ok, Google. Ça a quand même Il y a combien d'enculés en France <rire> <rire> Un. C'est vous. Ah, ah, passé ah trop rapidement. tard. En oh bah je me suis suicidé. Oh, oh, ce passage, les gars, ça y est, je sais. Ce, le moment où on devient noir, enfin, où notre vision devient noire. <rire> ça s'appelle du blackface c'est extrêmement raciste. Oh putain de merde. Où ta vision s'obscurcit, voilà. veux... si Ça me fait penser à un moment dans Les Indestructibles. Et ben non, je me rappelle pas. Wow! Tox, t'as entendu, ça a explosé. <rire> <rire> Dinox <rire> si Tu fais clic droit tu charges ta patate de forain Non j'ai commandé des munitions euh, chez Uber J'ai kidnappé le mec de Uber Eat. <rire> Il en est où C'est peut-être celui-là Ah, est peut celui -là. ah il, est... il est là oui <rire> J'ai cru qu'il allait m'attaquer j'ai fait <rire> Il y a des mecs dans leur zone Tu veux Et y, y aller cas... <rire> non, regarde, Oh il y a eu du fight ici les gars aussi Il y a la zone qui arrive, la zone qui arrive les gars Bougez bougez bougez bougez vite Il y a le coulis à droite on y va Il y a des mecs Il y a des mecs Je l'ai eu Jeu, Putain, je suis chaud à la mitraillette de loin comme ça. Ouais, je l'ai Grosse tête. En plus, j'ai eu la c'était ma, ma target. Mets-toi du heal, magic. Il est où Il est où Il est, est là-dedans. Ouais, les gars, je recule, okay. je recule, reculez recule un peu. J'ai une AK, les gars. Oh, bien joué. Ah, oui, d'accord. Ok. J'ai 7 balles. Mort. Yes. Plus qu'un. C'est vrai Il a mis une bombe, il a mis une bombe, on se barre. Oh, on je barre, le vois, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, vu. Ah, oui. Ah, je suis encore dans la range là oui. Elle est énorme en fait, la wow. OK. <rire> il s'est tué tout seul. Oui. Ah. Allez. Mais quel con Mais ça fait deux top hein. c'est cool. Nice, ouais, Et beaucoup de black beauf Et ça trop. on aime trop Non, il y en a jamais trop.